Salut et bienvenue dans ce tuto où je vous montre comment faire un moment pour enfants avec ces photos. C'est un joli cadeau pour euh, les soirées d'hiver et en plus si vous avez un ordinateur, en imprimante, c'est assez économique. Vous préparez ces photos euh, sur euh, Word, moi c'est ce que j'ai fait et je l'imprime, si c'est possible, sur un papier cartonné. Avec euh, l'aide d'un massicot ou simplement euh, des ciseaux vous pouvez couper les photos. C'est pas grave, la mesure des photos, c'est pas parfaite. Dans ces cas-là, j'ai pris une largeur ou une longueur de 7 cm pour avoir à peu près la même mesure partout. Et il y a des photos carrées et il y a des photos euh, rectangulaires. des photos si vous voulez faire quelque chose de très qualitatif vous pouvez l'imprimer sur papier photo le résultat c'est toujours meilleur que sur carton et dans les magasins des loisirs créatifs vous pouvez trouver des jolis papiers et des papiers adhésifs c'est très pratique parce que euh, vous n'avez pas à coller les photos Je ne colle pas directement la feuille A4 car ce serait trop épais pour mon massicot. Si vous collez la feuille A4 directement, il faudra puis tout couper au ciseau, autrement avec un massicot vraiment professionnel. Le cartes, c'est fini, je suis très contente du résultat, j'ai trouvé une vieille boîte à bijoux, j'ai collé une photo, des jolis stickers, et en plus, petite curiosité, j'avais passé des M et j'ai pris des W et je l'ai tourné, j'espère que c'est tout, ça vous a plu et surtout à bientôt avec uh, Aruby et ses prochains jeux de cartes. Ciao ciao.